Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration en utilisant l'outil crayon ici, l'outil éditer les nœuds et un effet de chemin qui s'appelle motif le long d'un chemin. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va aller dans affichage, on va choisir plein écran, affichage, on décoche ici écran large pour avoir les pictos comme moi en haut. On va importer notre modèle, fichier, importer, donc le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo, voilà, il est ici. On clique dessus, on clique sur ouvrir. On clique sur Incorporer, OK. Alors on va zoomer, pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. On va faire apparaître ici la fenêtre Calque et Objets. J'agrandis un petit peu, voilà, il y a le calque 1 dans lequel il y a mon image qui vient d'être importée. On va double-cliquer sur le calque 1 et on va le nommer Modèle. On appuie sur Entrée pour valider. On verrouille notre calque et on va diminuer l'opacité en cliquant là-dessus. Alors moi j'utilise la version InScape 1.3 en développement. Et on a la possibilité de modifier l'opacité de ce calque en cliquant là-dessus et en faisant glisser ici le petit curseur jusqu'à 50%. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller ici, faire un clic droit et faire 50%. Je vais peut-être agrandir un peu la taille de mon image. Je déverrouille, je clique sur l'image, on clique sur la flèche, on clique. On appuie sur CTRL et SHIFT pour agrandir notre modèle par rapport à son centre. On peut maintenant verrouiller notre modèle. On va cliquer sur le petit plus pour ajouter un calque qu'on va appeler Illus. On clique sur ajouter. On va sélectionner ici l'outil rectangle, donc je clique dessus, je clique je glisse en appuyant sur CTRL et je me déplace à peu près à 45 degrés en descendant vers la, la droite, comme ceci, ce qui permet d'avoir un joli carré. Et on va convertir ce carré en chemin, donc je vais dans chemin, objet en chemin, le raccourci c'est Maj contrôle C, et je clique sur l'outil éditer les nœuds. Et comme ça on a les nœuds qui apparaissent, on va cliquer sur un nœud et on va le supprimer. Donc vous voyez quand je suis dessus il devient rouge, je clique, il est bleu, et j'appuie sur la touche SUPRE tout simplement, où je peux cliquer là dessus pour soustraire le nœud, et je vais supprimer les poignées, alors pour supprimer les poignées on clique sur la poignée et on appuie sur CTRL voilà, j'appuie sur CTRL, je clique sur la poignée, Hop, voilà, ce qui permet de supprimer les poignées et d'avoir une petite flèche euh, très facilement. On va sélectionner l'outil sélectionné, je clique dessus. On clique encore sur notre objet pour avoir les flèches de rotation. Je clique sur la flèche de rotation là et j'appuie sur CTRL pour faire une rotation et placer mon objet euh, comme ceci. L'avantage d'appuyer sur CTRL c'est qu'on a une rotation de 15 en 15. Je clique encore sur mon objet, je clique sur la petite flèche et je descends pour avoir une petite flèche dans ce sens là. Maintenant je vais dans édition. « Copier », comme ça j'ai copié ma flèche dans mon presse-papier. Je sélectionne l'outil crayon et je vais ici dans le menu déroulant et je clique sur « Depuis le presse-papier », c'est-à-dire que la forme qui sera appliquée, ça va être la flèche là. Euh, J'utilise un lissage à 50% et là, ce que je vais faire, je vais faire une petite branche de mon arbre. Donc, je clique ici, je déplace avec ma souris jusqu'à cet endroit-là. Et comme ça, vous voyez, j'ai une première branche qui est apparue. Avec l'outil d'éditer les nœuds, on voit que le raccourci c'est N. Je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. Je peux déplacer le nœud comme ceci. Voilà. Et j'ai un petit losange. Je vais pouvoir réduire la taille de ma branche. Voilà, tout simplement. Et avec les poignées, ou alors en me mettant sur la ligne rouge là, je peux, comme ça, ajuster ma branche. Je clique sur l'outil crayon et je vais créer d'autres branches comme ça. Donc, j'appuie sur Shift, je me mets à peu près ici, voilà, puis je rajoute. Une autre branche comme ceci, je vais rajouter une autre branche là, voilà. Alors je fais tout à la souris, hein. comme ceci, c'est pas trop mal. Je vais faire toutes les branches. Voilà, j'ai fait toutes mes branches. Et en appuyant sur Shift, vous voyez, toutes les branches ont été rajoutées sur un seul calque objet. Et elles utilisent toutes le même effet de chemin. Alors l'effet de chemin, on le retrouve ici, chemin, effet de chemin, voilà, il est là, il s'appelle pattern, un nom de passe, c'est-à-dire... Motif suivant un chemin. Et je vais pouvoir, avec l'outil diter les nœuds, cliquer sur mon petit losange et modifier l'ensemble de mes branches. Alors vous voyez, il y a des branches qui sont beaucoup plus fines. Alors ce qu'on va faire, on va dégrouper tout ça. On va dans chemin et on fait tout simplement, alors pas dégrouper, on fait tout simplement séparer. Et alors à ce moment-là, Inkscape m'a créé un calque objet pour chaque élément, chaque branche. Par contre, je vois que j'ai une opacité à 50. Alors je vais tout sélectionner. Voilà, avec le rectangle de sélection, et je vais mettre ça à 100%. Clic droit, 100%. Voilà, c'est mieux. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner les branches qui ont la même largeur avec Shift. Vous voyez, je sélectionne les branches qui ont la même largeur. On voit qu'elles ont toutes été sélectionnées là. Et on va dans Chemin et on fait Combiner. Et puis les autres, celles-ci, là, je peux les sélectionner. Allez, on va faire ça ici. Voilà, toujours avec Shift, enfoncé Et on va donc Chemin, Combiner, Ctrl-K. Et je vais pouvoir les réduire tout ensemble, comme ceci, les ajuster. Voilà, puis maintenant je zoome et je vais pouvoir déplacer les nœuds. Ce que je vais faire, je vais faire le tronc tout simplement, donc je clique sur ma forme là, CTRL-C, je vais ici dans Outils crayon, je fais un premier nœud ici, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale, je clique pour avoir donc mon nœud terminal, je clique sur l'utilité les nœuds et je vais agrandir tout simplement mon tronc. On va sélectionner toutes les branches qui sont du côté gauche, on les groupe, CTRL-G, on peut cliquer là-dessus, on va leur mettre la couleur noire, comme ceci. Pareil pour le tronc, je clique sur le tronc, couleur noire, donc je clique là-dessus. Et cet objet-là, on va utiliser un effet de chemin qui s'appelle Mirror. Donc je vais dans Chemin, Effet de chemin, je clique là-dessus. Alors dans cette version d'Inkscape, euh, il faut cliquer là-dessus, mais dans d'autres versions, il y a un petit plus en bas. Donc je clique là-dessus, et je vais choisir Mirror. Et vous voyez automatiquement, j'ai les autres branches qui sont mises sur le côté droit. Je clique sur l'outil les nœuds. j'ai un petit losange au milieu là, je clique dessus et je rapproche de façon à vraiment avoir une belle symétrie. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire les petites feuilles. Alors, pour faire les feuilles, c'est très facile. On va sélectionner l'outil crayon. Je clique là-dessus. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Alors, j'aurais peut-être dû enlever l'effet le, de chemin. Donc, CTRL Z. Je vais enlever l'effet de chemin ici. Voilà, aucune. Donc, je clique, premier nœud. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Je vais aller dans chemin et je fais union. Je clique sur l'outil TNE. Je vais cliquer ici au milieu. Et voilà, ce qui me permet d'avoir cette forme-là vraiment très facilement. Je réduis un petit peu sa taille. Comme ceci. Je groupe cet objet en cliquant là-dessus. Et je vais utiliser un clone tout simplement. Alors pour utiliser un clone, je clique là-dessus. Voilà, ce qui permet d'avoir un petit clone. Et je vais pouvoir comme ça placer euh, la petite feuille. Donc je la duplique. CTRL-D où on peut cliquer là-dessus. Je vais placer la feuille comme ceci ici. Je clique une deuxième fois. Vous voyez, j'ai un... le centre de rotation de ma feuille. Je vais cliquer dessus et le déplacer vers le bas. Comme ça, je peux faire une rotation par rapport à la base de ma feuille. Donc je duplique encore. CTRL-D. Voilà, je vais placer une autre feuille ici. Alors on a une autre astuce, je peux cliquer sur cette feuille là, je clique, je laisse le bouton gauche appuyer et j'appuie sur espace et automatiquement ça duplique. Voilà c'est bon, je vais pouvoir peut-être réduire celle-ci. Alors Je les sélectionne toutes et je vais dans Objet, Transformer. Et je peux transformer les dimensions de façon proportionnelle et appliquer à chaque objet séparé. Comme ça, mes objets ils vont être réduits par rapport à leur centre. Et je vais diminuer à peu près de 80%. Voilà, 80%. Alors, Rectangle de sélection pour sélectionner toutes les feuilles. sauf celle-ci. J'appuie sur Shift, je clique dessus, ce qui la désélectionne. Je groupe tout ça, CTRL-G. Je peux venir cliquer là-dessus. Et je vais faire un clone en cliquant là-dessus. Et je vais faire un retournement horizontale et ces feuilles là je clique dessus j'appuie sur contrôle et ce qui permet de faire donc la symétrie voilà vous voyez c'est très très facile on va faire les, les petites racines alors avant de faire les racines on va faire un petit cercle avec l'outil ici ellipse et arc je clique dessus je clique je glisse en appuyant sur contrôle. je vais supprimer le fond en cliquant là dessus je vais augmenter la taille du contour donc clic droit ici je vais mettre à peu près à 4 ça peut être pas mal je réduis un petit peu alors moi je ne veux pas que Inkscape me redimensionne ici euh, la taille du contour, donc CTRL Z. Je clique sur cette option qui était désactivée. Alors chez vous elle est peut-être activée. Hein. Donc quand cette option est activée, si je clique et que je réduis, automatiquement Inkscape va redimensionner le contour en fonction de la transformation qu'on fait sur l'objet. Euh, cet objet je vais le grouper en cliquant là-dessus. Je vais cliquer ici pour créer un clone de mon groupe. Donc je clique là-dessus, voilà. Donc là j'ai mon petit clone. On a d'ailleurs en bas l'information que c'est bien un clone. Et puis je vais dans Objet et on va faire Objet en marqueur. Alors un objet en marqueur va se retrouver ici dans la fenêtre fond et contours, dans style de contour. Là je vais utiliser maintenant l'outil plume, je clique dessus, je vais me mettre ici, je clique, j'appuie sur CTRL pour rester bien dans la verticale, je clique une deuxième fois, je clique encore, je clique ici, j'appuie sur Entrée pour valider, et je vais ici dans les marqueurs, et là on a l'objet qu'on a créé, c'est-à-dire celui-là, le petit cercle qui se trouve ici. Donc je clique dessus, et automatiquement, alors là il est énorme, hein, mais on va pouvoir changer ses dimensions, on va mettre par exemple 2 alors j'aurais peut-être dû mettre le marqueur plutôt en bas donc ici je vais supprimer le marqueur voilà je vais le mettre en bas en cliquant là dessus Et je peux lui faire un petit décalage sur l'axe des X il me semble on va mettre 20, alors plutôt moins 20 moins 5, moins 3 voilà c'est pas trop mal je vais agrandir un petit peu la taille du cercle c'est à dire le contour donc je clique ici sur cet objet en fait qui est cloné et qui se trouve ici et je vais mettre plutôt à 2 et je vais peut-être réduire la taille ici à 3. Je trouve que c'est un peu petit donc je peux cliquer ici sur cet objet et puis l'agrandir en appuyant sur CTRL SHIFT. Avec l'outil nœuds, je clique sur cet objet, je vais sélectionner l'outil plume, ici. J'appuie sur SHIFT et je vais créer d'autres racines, tout simplement ici, voilà en appuyant sur CTRL SHIFT, je clique. J'appuie sur Entrée, automatiquement Inkscape m'a rajouté euh, mon segment. Alors on a perdu ici le, le petit cercle, c'est pas grave, on va tout dégrouper après, on va retrouver notre cercle au bon endroit. J'appuie sur Entrée, voilà c'est pas mal. Et maintenant si je vais dans Chemin et je fais Séparer, automatiquement je retrouve bah, tous mes cercles partout. Je vais pouvoir un peu retravailler ici. Voilà c'est pas trop mal.